Bonjour à tout le monde, j'espère que vous avez pu prendre votre café, Donc vous confirmez que vous voyez les c'est nickel, merci. Euh, Aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour d'expérience, euh, je vais raconter une petite histoire de comment on a, dans euh, l'entreprise dans laquelle je travaille, essayé de créer un monde hybride entre un vieux legacy euh, d'une dizaine d'années et du code un peu plus moderne. Alors. Qui dit code legacy dit en général dette technique. Alors, avant d'aller plus loin, euh, je voudrais déjà qu'on parle de la dette technique très rapidement. Il y a un truc qui est très important, c'est que la dette technique, tout le monde en a peur, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, Ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'il y a des dettes bah, qui sont parfois très positives. Déjà, avoir une dette technique, c'est souvent que le produit a marché, donc ça veut dire qu'on a gagné de l'argent grâce à la dette. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, Globalement, dans une entreprise, tout est une histoire d'argent, en tout cas souvent. Et du coup, bah, il faut essayer de mesurer le poids de la dette. S'il y a de la dette qui fait perdre de l'argent, bah, il faut la résoudre, raison, la, raison, la résorber. Et, euh, et bah, si elle ne fait pas perdre d'argent, ou si elle en fait gagner, parfois la dette technique fait gagner de l'argent, bah, on, on doit l'accepter. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez bien théorisé. Il faut distinguer en gros quatre types de dettes techniques. Il y a la dette technique qui est intentionnelle, celle qu'on euh, a pris le choix de. Euh, on a pris la décision de, de partir avec, celle qui est involontaire, parce qu'on n'avait pas forcément la compétence. Et puis euh, celle qui est réfléchie ou irréfléchie, donc réfléchie à savoir que c'est une démarche qui est euh, bah, calculée euh, et irréfléchie euh, et quand c'est vraiment totalement euh, involontaire. Alors, euh, dans le cadre du, du code legacy, le code legacy qui a été réfléchi et, euh, et assumé est beaucoup plus facile à résorber que le code, bien sûr, qui n'a pas du tout été prévu pour éventuellement être euh, résorbé par la suite. Mais en tout cas, je voulais juste faire ce petit aparté pour bien comprendre que toute dette technique n'est pas forcément négative. Il y a des instants où, dans une boîte, on, re, on passe en revue du vieux code qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans. On comprend pas pourquoi il est là et en fait il est là pour une bonne raison, c'est qu'il a permis de sauver la boîte, il a permis de dégoûter un nouveau marché ou ou d'aller plus vite à un instant T parce qu'il y avait un besoin. Donc ça c'est la partie sur la dette technique. Alors, juste pour me présenter en deux mots, moi je suis Jean-François, vous me retrouvez sur Twitter sur le compte Alec45. Globalement, je suis passionné par la qualité logicielle l'industrialisation également, j'ai fait pas mal de logiciels open source autour de ça, quelques publications euh, sur euh, notamment vous connaissez peut-être PHP Metrix ou des tests de mutation. Euh, j'ai rejoint euh, force en 2017, et là euh, bah, il s'est passé quelque chose d'assez rigolo pour moi, donc moi qui venais d'un monde hyper industrialisé, c'est que sur ma première semaine, j'ai fait une mise en prod qui a duré cinq jours. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a déjà subi une mise en prod qui dure cinq jours, mais c'est quelque chose d'assez éprouvant, euh, d'assez extraordinaire. Euh, on installe plein de paquets, euh, tout se passe pas forcément comme on l'aurait voulu, euh, et du coup, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez euh, déroutant. Euh, je suis également arrivé dans un monde euh, où il y avait à peu près 300 000 lignes de code, sans aucun test automatisé, de la doc, ben, pas mal de doc, mais un peu éparpillé. Et bref, je me suis retrouvé un petit peu en mode explorateur. Et là, je me suis dit, bah, ok, il y, a, il y a un vrai challenge à, à, à, à accomplir. Je vais essayer d'amener tout ce que je connaissais de, de l'industrialisation logicielle dans l'entreprise. Alors, à une force, pour bien comprendre de quoi on parle, globalement, c'est une application SaaS euh, qui permet de gérer des réseaux d'anciens, anciens étudiants, anciens d'écoles. On a quelques contraintes. Euh, on gère à peu près 5 millions de comptes. On est dans 14 pays, donc on a quand même... Pas une, une énorme charge, mais suffisamment pour qu'on se pose des questions. On est 25 et euh, l'élément important pour cette conférence, c'est que ça a été fondé en 2013. et Du coup, le code source date de 2013. Et, euh, et en 2013, on ne connaît pas forcément comme aujourd'hui. Alors, du coup, en arrivant, euh, il a fallu euh, faire des choix euh, parce qu'on avait de la dette technique. Là, tout le monde en était conscient, on ne savait pas forcément quoi. Et il a fallu essayer de dépenser pour réduire la dette. Alors La dette, effectivement, on parle de dépenses parce que la réduire, c'est un investissement. Premier sujet qu'il a fallu traiter, euh, ça a été de coder et de livrer plus vite. J'ai parlé d'une mise en production qui a duré cinq jours. Donc, euh, le premier été où je suis arrivé euh, avec un collègue, eh ben, on a changé pas mal de choses. Euh, déjà, on est passé sur Git parce qu'on était plus l'aise sur Git. On a mis en place Jenkins. On a automatisé toutes les migrations, etc. On a fait en sorte que les maps de 5 jours bah, ne durent plus que quelques minutes. On a aussi uniformisé toutes les stacks. Euh, il y avait des gens sur Mac, des gens sur Ubuntu, euh, des gens sur Windows. Tout le monde est passé sur Ubuntu. Bref, c'était un gros travail d'uniformisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a ouvert beaucoup de portes par la suite. C'est qu'on a pu se concentrer après sur la partie produit et arrêter de, euh, de se casser les dents euh, sur les raisons. Donc, Première chose pour réussir à sortir de la dette technique, à mon avis, c'est ça. C'est de pouvoir être en capacité de livrer rapidement. Donc, pourquoi on livre rapidement C'est des choses que vous connaissez sans doute déjà. On livre rapidement pour pouvoir détecter les anomalies le plus vite possible et du coup, bah, travailler plus efficacement. Donc, ça, c'était le premier sujet. Mais à ce moment-là, on s'est aperçu de quelque chose, c'est que bah, 14% de notre travail, qui est quand même considérable, était du travail consacré à, à des anomalies, urgente donc qui nous ralentissait énormément alors là il a fallu prendre une décision alors je vois la, les questions sur dé, définir le 14% ben on mesure tout simplement les, les tickets euh, et la priorisation des tickets que l'on a et on, on peut voir que 14% des tickets qui sont traités euh, sont des tickets en criticité urgente du coup en 2018 on se dit ok on, on va changer de framework avant on était sur zen framework euh, qui est un zen framework 1 qui est un bon framework moi que j'apprécie beaucoup euh, mais euh, bah, l'équipe technique le connaissait pas très bien. On s'est dit, ok, on va passer sur du Symfony 4. Tant qu'on y est, euh, vu qu'on est sur un produit qui a un très fort besoin d'évolutivité fonctionnelle, on va partir sur du Domain Driver Design, euh, ce qui était une, un mode d'architecture ou de conception que, euh, qui était pas mal maîtrisé dans, dans l'équipe, euh, sur laquelle j'ai pas mal de, de bagages, et puis une architecture hexagonale, pour la même raison, c'était surtout un besoin d'évolutivité euh, du métier. Alors, qu'est-ce qu'on se fait ben, On se dit, ok, on prend Symfony 4, on part sur un API REST, on fait du UGS, c'est cool, on démarre ça, on met tout ça en place. Et là, euh, ben, les choses se passent assez bien sur le plan technique. Par contre, six mois plus tard, on se rend compte qu'il n'y a que 15% de l'équipe qui est capable de travailler efficacement dans ce nouveau framework qu'on a appelé Hexagone. Euh, et du coup, on a un bus facteur qui est super élevé. Donc là, ça a été notre première erreur, c'est qu'on a foncé euh, sur un nouveau code, on l'a mis en place en, en équipe un petit peu réduite. Et euh, du coup, bah voilà, on, on a une séparation entre les gens qui travaillaient dessus et les gens qui ne travaillaient pas dessus. Et les gens qui ne travaillaient pas dessus étaient incapables d'intervenir. Du coup, euh, un des gros enjeux qu'on a eu pour, euh, pour fusionner un petit peu nos, nos codes sources et puis pour sortir du legacy. Le facteur bus et c'est surtout c'est toujours quelque chose sur lequel on travaille énormément. Alors pour ça, il y a deux choses pour réduire le facteur bus, bah, c'est déjà on mesure. Donc euh, on a des OKR euh, sur les, sur ce, ce facteur bus. Donc le, les OKR, c'est des résultats clés. Euh, donc on mesure euh, notre facteur bus sur certaines briques techniques et euh, on fait en sorte euh, bah, qu'il soit le plus petit possible. Par exemple, aujourd'hui, dans l'équipe technique, sur la partie test automatisé, on essaye de faire en sorte que les gens aient au moins 7% de contribution sur, le, sur, le, sur, le, sur les tests, qui nous permettent de maîtriser au mieux le bus facteur. Deuxième chose, ça a été de vraiment aller vers de l'écrit. On était vraiment une boîte très orientée orale, euh, et là, on a commencé à mettre en place certaines choses, notamment des ADR, donc des architectures décision de record. C'est-à-dire que quand on prend une décision, on l'écrit, on explique pourquoi, on, est, on explique les impacts et on explique pourquoi à l'instant T, ça nous semblait la bonne solution. Donc, on a un wiki qui est, qui est extrêmement fourni, qui est très, très riche et qu'on enrichit énormément. Donc, petit à petit, on arrive comme ça à faire en sorte que plus de monde arrive à monter en compétences. Par programming très important également, quand on met en place des nouvelles briques technologiques, il faut, il faut former les gens. Les gens sont habitués à travailler sur du code legacy du coup, bah, le seul moyen de les faire monter en compétence, c'est le pair programming. Je, on a fait quelques formations, quelques ateliers, etc. J'avoue que pas été, euh, ça n'a pas été des grands succès. Je pense que vraiment le pair programming est le meilleur moyen euh, pour faire progresser les gens euh, sur des nouveaux types de code source. Voilà, bon, on a eu des nouveaux problèmes. Euh, on avait des Bricks Zend, des Bricks Symfony. Et bah, finalement, très très vite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu deux équipes techniques. Une équipe technique qui travaillait sur Zend, une équipe technique qui travaillait sur Symfony. Donc là, on s'est dit, bah, peut-être qu'il va falloir qu'on en fasse un seul et mêmes code source euh, parce que sinon, on aura de vrais problèmes d'évolutivité, de manabilité et puis d'isolation de l'équipe technique. Euh, du coup, bah, on s'est dit, on va mélanger les frameworks. Alors mélanger les frameworks, ça paraît facile, mais en réalité, quand les frameworks ont 10 ans d'écart, ce n'est pas forcément évident. Euh, et ça a été un travail bah, de longue haleine, on va dire, mais extrêmement intéressant sur le plan technique et assez fructueux. Alors... Euh, la première chose qu'on a fait, c'était pour gagner du temps, parfois quand on voulait faire des, des API, etc. et ne pas avoir à écrire tout notre métier, parce que je rappelle qu'on a des, des centaines de milliers de lignes de code, et ben, on a essayé de faire en sorte euh, que Zend puisse marcher dans Symfony. Alors pour ceux qui ont déjà fait du Zend Framework 1, euh, vous voyez ici un peu de code euh, ZF, donc euh, on a l'utilisation du registry. Donc, euh, qui est l'ancêtre du contenu dinjection de, de dépendance en, entre guillemets. Euh, L'utilisation de modèles, donc des NDBTL abstract. Donc tout ça nous permet euh, d'utiliser du code Zen Framework dans Symfony 1, dans Symfony 4, pardon. Et euh, du coup, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre un Legacy dans nos contrôleurs, dans nos, dans nos actions de contrôleurs, et le Zen Framework est booté. Alors, on dit qu'on ne voit pas le code, il est sur les slides, normalement. Euh, donc ça, c'était euh, un travail. Bug vidéo slide. OK. Flûte. Eh ben je vais repartager. Tac. Les aléas du remote. C'est bon, vous avez... Euh... Les slides sont revenus. Ok, super. Euh, très bien, donc voilà euh, le, je, ce que j'évoquais, c'était euh, cette annotation legacy qui nous permet de faire fonctionner euh, du code Zen dans, dans du Symfony. Euh, du coup, là, on s'est quand même aperçu d'un truc, c'est que c'est pratique, c'est vrai, mais c'est hyper lent. Euh, on se retrouvait vraiment avec, euh, avec euh, bah, des pages extrêmement lentes à s'afficher euh, pourquoi Parce qu'on boot et la euh, Symfony et Zen Framework et euh, finalement on déplace juste le problème de manabilité. Oui, on fusionne du code source, mais euh, on n'a pas apporté grand chose à développer sur Symfony, si ce n'est rajouter une couche à la dette. Alors on est aussi allé dans l'autre sens, parce que Midorien, c'est un besoin qu'on avait souvent, et euh, on a essayé de ramener des éléments de moderne, donc de, de Symfony, euh, dans l'écosystème Zen Framework 1. Et euh, du coup, euh, toutes les pages euh, Zen Framework ont accès aux compteurs d'induction de dépendance et euh, aux event dispatchers, etc. Donc, on, on a accès à pas mal de composants Symfony dans l'écosystème Zen Framework. Alors, euh, ça, pareil, ça a quand même quelques limitations. C'est qu'en vrai, il euh, n'y bah, a pas d'auto-wiring. Du coup, bah, tous les avantages euh, qu'on peut avoir. Euh, sur, euh, sur, euh, sur Symfony ou sur l'écosystème moderne ne sont pas là. Euh, on est quand même obligé de faire des pirouettes euh, tout le temps parce qu'il euh, bah, y a des objets qu'on n'arrive pas à sérialiser ou à désérialiser, on n'a pas accès à tout. Euh, la partie subscriber, il n'y a rien de magie. en fait toute la magie de Symfony, on ne l'a pas. Donc, euh... Alors, je vois le chat passer, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de problèmes. Euh... Je surpris parce qu'on a fait pas mal de tests, il y a des gens qui ont le son ou tout le monde n'a plus de son Ouais donc euh, je pense que s'il y en a qui l'ont, c'est que le son part bien. Donc n'hésitez pas à rafraîchir votre fenêtre, euh, je pense que ça peut être assez efficace. Euh, du coup voilà, des limitations, euh, mais, euh, mais quand même un petit peu d'utilité, ça nous permet d'éviter de, de tout développer deux fois. Alors ce qu'on s'est dit, ok, euh, vu que euh, on a euh, des API Symfony, et eh bien peut-être que le plus simple, c'est de considérer Zen Framework comme un client d'API comme un autre. Et ce qu'on a fait, c'est on a fait des clients HTTP euh, qui nous permettent de requêter les API. Et en gros, on a parfois un frontend Zen Framework avec du PHTML ou du Twig, et euh, on va requêter les API Symfony. Euh, qui nous permettent euh, du coup d'avoir le métier dans du code moderne avec l'architecture Domain-Driven de Design et euh, le front euh, qui est plus facile à développer sur la partie euh, Zen framework Donc euh, un bon compromis, un mauvais compromis également. Euh, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Euh, globalement, parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une page legacy. On met juste un petit bloc euh, que là, on va faire l'appel HTTP euh, sur le Symfony. Et ça nous permet de ne pas avoir à écrire absolument tout et de juste faire, euh, du coup, le petit bloc en question, euh, qui va être, où euh, la, la logique métier va être centralisée dans la partie symphonie. Par contre, on a quand même une multiplication des appels réseau. Euh, c'est beaucoup plus lent parce que euh, bah, on revient un petit peu à avoir une sorte d'API Gateway avec des sous-web services à côté, etc. Donc, c'est quand même un petit peu plus lent. Euh, globalement, c'est parfois une bonne idée, parfois non. Ça dépend un petit peu du type de page et du type de refactoring qu'on essaye de faire. Alors du coup, euh, à un moment donné, on s'est aperçu également qu'on dupliquait les règles métiers quand on faisait ça. Il y avait certaines règles métiers de validation qu'on mettait zenframor du côté Zenframor et certaines règles de métier de validation qu'on mettait côté Symfony. Euh, donc c'était pas très pratique, on a cherché une solution pour unifier un petit peu tout ça. Et l'autre problème qu'on avait, bah, c'est les performances. Euh, sur la performance, bah, du coup, doubler les, les, les calls HTTP, eh ben, forcément, c'est plus lent. Alors, du coup, en 2020, on s'est dit un truc, c'est d'essayer de, de faire le maximum de choses en asynchrone. Alors, on avait déjà un RabbitMQ, euh, on avait toute la partie qui était asynchrone, parce que finalement, on était parti sur une architecture orientée CQRS, donc euh, avec, euh, avec euh, du coup des, des les commandes d'instruction donc tout ce qui est écriture, qui était déjà, qui était déjà asynchrone. Euh, et là, on s'est dit, ok, on va essayer de tout faire via des événements qui partent dans un bus, euh, et euh, on va essayer du coup de faire en sorte que le Zen Framework il ne fasse que diffuser des événements, que les événements partent dans RabbitMQ et puis que toute la logique métier soit centralisée dans des consommateurs de, de, de messages RabbitMQ. Donc c'était nos premières briques d'Event de, Sourcing, euh, on a mis en place des Event Stores euh, et euh, on a essayé différentes technos, on est parti sur du DynamoDB, sur de la Six l'Open Distro, etc. Alors, si vous êtes familiarisé avec des architectures type CQRS, ben voilà un petit schéma. Euh, pour aller très vite, globalement, on a du coup euh, des clients, donc chez nous, ça a été du VJS, bah, qui, qui appellent euh, du code, du legacy ou de l'hexagone ou n'importe quoi. Tout part à droite euh, dans du MariaDB, donc une stack chez nous. Mais par contre, on n'a plus aucune intelligence qui est faite à ce moment-là. Toute l'intelligence, elle est faite via des consommateurs, donc qui tournent en, en toile de fond et qui vont euh, agréger des événements métiers, consommer la donnée qui est dans le mari DB pour construire des, des données euh, plus riches euh, et plus orientées sur le sur le sur le métier, dédoublonner, enrichir, etc. Donc là, euh, je pense qu'on c'était vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant euh, à faire. Parce qu'à euh, partir de là, on a pu centraliser tous les traitements. Donc, on avait du code legacy qui ne faisait que émettre des messages, euh, plus, plus aucune intelligence, et du code symphonie, du code orienté à, plutôt euh, domaine Raven Design, donc du code métier, qui lui ne faisait que recevoir, agréger, appliquer les règles, enregistrer. Donc, tout est centralisé. Par contre, on a fait une très grosse erreur c'est qu'on a oublié de mettre une vraie nomenclature euh, sur, les, sur euh, les événements asynchrones. Alors, on avait, euh, on a suivi des certaines règles, certains, certains patterns. Avec le recul, je pense que ce qu'on aurait dû mettre, c'est utiliser Protocol Buffer, qui est une sorte de documentation des événements ou de messages euh, qui est poussé par Google, qui, est, qui, est, euh, qui agnostique des, des langages, euh, qui nous permettrait d'y voir un petit peu plus clair. Parce qu'on sait qu'on a tendance, et nous, c'est quelque chose qu'on a fait chez nous, a euh, extrêmement bien documenté les API, extrêmement bien documenté le code source. Et nous on a fait l'erreur de très mal documenter la partie asynchrone. Euh, L'autre problème qu'on a eu à ce moment-là, du coup, c'est qu'on s'y perd totalement entre ce qui est synchrone et ce qui ne l'est pas. Alors, dans Symfony, pour si vous l'avez déjà utilisé, mais c'est pareil dans tous les frameworks modernes, vous avez des gestions d'événements. Et donc, on se retrouve avec du code qui dispatche des événements, qui les envoie. Par exemple, l'événement va être un utilisateur s'inscrit. Et on se retrouvait avec cet événement qui était écouté par un subscriber. Ce subscriber réémettait un événement, mais cette fois, qui partait dans RabbitMQ. On recevait dans le consumer le message RabbitMQ. Et, euh, et du coup, on ne savait plus tout où, où est-ce qu'on en était, parce qu'ils euh, bah, portaient tous à peu près le même nom. Euh, on on s'est posé la question, euh, est-ce qu'on devait créer des noms d'événements avec des async dedans pour identifier quand est-ce qu'ils sont asynchrones ou pas, etc. Et, euh, et honnêtement, ça a été très très vite le bazar. Alors, euh, du coup, on s'est posé la question de comment simplifier ça. Alors, on a, on a fait une tentative avec Symfony Messenger, euh, sauf qu'à l'époque, ce n'était pas du tout, du tout stable, ce n'était pas encore sorti, ce n'était euh, pas, pas dispo officiellement, euh, et que ça correspondait pas vraiment à notre besoin, euh, même si sur le papier, c'était pas mal, euh, notamment sur notre besoin d'agnosticité euh, en termes de technologie. Alors, on est parti sur des solutions un peu custom, euh, mais, euh, mais voilà, à chaque fois, euh, on a essayé de faire notre mieux, en tout cas. Et euh, globalement, on a rajouté une couche qui revient un peu à ce que fait euh, Symfony Messenger, une, une interface sur les événements euh, Symfony. Donc désormais, les événements Symfony que l'on souhaite voir asynchrone, on a juste à leur implémenter une interface. Et à partir du moment où on implémentent euh, cette interface, le TLAIable Event, eh ben elles partiront dans RabbitMQ. Ce qui se fait qu'il y a de la magie, mais pour les développeurs au quotidien, bah, ils n'ont pas besoin de comprendre si c'est de la synchrone ou pas de la synchrone ou comment ça marche, Il faut y mettre des messages dans le bus, les consommer, etc. Tout simplement, ils implémentent l'événement et puis le framework maison que l'on a mis en place permet euh, du coup de le traiter euh, de manière asynchrone comme s'il était synchrone. Donc là, euh, c'était pas forcément évident à faire et on est encore en train de travailler dessus aujourd'hui, euh, mais c'est vrai que ça nous a permis de, quand même Enfin, ça nous permet aujourd'hui, j'espère, de simplifier les choses. Du coup, voilà, là, on, arrive, on arrive vers 2020-2021. Euh, on a euh, installé un Symfony. Symfony est utilisable dans Zend. Zend est utilisable dans Symfony. On a euh, des calls HTTP qui se font depuis euh, Zend vers Symfony. On a euh, des événements, donc une architecture orientée à événement, donc tout devient événement métier, et toute la consolidation métier passe dans Symfony. Mais du coup, on a encore une problématique, c'est la gestion des règles métiers. Il euh, y a certaines règles métiers qui sont encore dupliquées entre le legacy et le code moderne, euh, parce que pour des problématiques d'affichage, de simplicité, et, etc. Parfois, les règles métiers ne viennent pas en aval, au moment de de traitement du message, mais plutôt en amont. Alors là, on a on a utilisé un composant qui est vraiment très bien, euh, c'est composants composant Workflow. Euh, après, d'autres composants font, font ça très bien. Vous pouvez imaginer passer sur du rouleur, euh, par exemple, euh, du framework OA. Et euh, on s'est dit, OK, on va mettre toutes nos règles métiers, être des Workflows. Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas du tout, un Workflow ça va être un objet qui décrit un ensemble d'états euh, et de transition entre ces états. Par exemple, le workflow d'inscription va décrire euh, des états non inscrits en attente de validation et inscrits. Et on va définir des transitions qui permettent de dire je passe de non inscrit à inscrit. Et on, du coup, à chaque fois qu'on a une transition, il y a un événement qui est émis et qui nous permet de nous abonner à cet événement et de le traiter. Donc on peut dire quand un utilisateur passe de l'état non inscrit à inscrit, alors envoyer le mail, lui changer ses statuts, l'enregistrer, etc. Donc, toujours sur notre framework un petit peu maison, euh, le framework euh, Symfony, on a introduit une nouvelle annotation, le arrobas workflow que vous voyez dans le carré en haut à gauche. Et du coup, euh, sur nos contrôleurs, bah, partout, désormais, toutes les règles métiers sont définies via des workflows. L'avantage de ça, c'est que les workflows étant des composants euh, quand même extrêmement génériques, euh, il est tout à fait possible de les réutiliser un petit peu partout, notamment dans la partie Zen Framework. Donc côté Zen Framework, c'est ce qui se passe en bas à droite, euh, eh bien, on a juste à euh, instancier le workflow et, euh, et on peut le réutiliser un petit peu partout. Euh... Donc, euh, donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très confortable. Je vous invite à, à vous tourner sur euh, sur ce type de composant euh, pour vos règles de métier, parce que c'est quand même très puissant, euh, très, très souple, avec quand même une problématique, c'est la montée en compétences. Ce n'est pas forcément intuitif euh, pour l'équipe, euh, enfin pour toutes les équipes, de passer sur des, des traitements vraiment orientés événement. Euh, mais mais c'est vrai que c'est quand même très, très puissant. Autre avantage également euh, qu'on a eu, qui était indirect, c'est que les workflows étant représentés, ce sont des sortes d'arbres, donc on peut les représenter enfin, sous forme de graphes, euh, en image. Du coup, les workflows métiers sont documentés directement pour le, nos product owners. Et euh, du coup, à chaque fois qu'il y a une règle métier qui est mise en place, bah, ils peuvent consulter les, la page de documentation des workflows, voir les schémas qui sont du coup construits à partir du code source, et ça nous permet euh, d'auto documenter le métier. Voilà. Alors, euh, autre sujet, euh, j'en ai parlé, on avait 300 000 lignes de code, euh, donc ce qui n'était pas négligeable, euh, 300 000 lignes de code et pas de test unitaire. Alors, pas de test unitaire, ce n'est pas forcément évident. Euh, je dois Du coup, il y a eu un gros investissement sur les tests automatisés, et là, on a eu un gros problème, c'est que pendant près de deux ans, euh, eh bien, On avait 98% des tests unitaires et fonctionnels qui étaient faits par une seule et même personne. Euh, donc ça a été vraiment un très douloureux et longtemps un échec, parce que quand vous avez qu'une seule personne qui, qui rajoute des tests, bah, ça ne marche pas bien. Euh, du coup, aujourd'hui, on est arrivé à peu près 2000 insertions. On fait principalement des tests fonctionnels et également des tests de parcours utilisateur. Mais on, voilà, on a quand même pas mal grossi là-dessus et on commence vraiment à avoir une certaine maturité. Mais il a fallu quand même près de deux ans pour que l'équipe arrive à intégrer le sujet et qu'on arrive à, à faire les choses mieux. Donc là, aujourd'hui, en gros, on a 80% des tests unitaires qui sont écrits par trois personnes. Donc on n'est pas encore bon, mais on, on essaye de travailler ça et que tout le monde monte aux compétences. L'autre problème que l'on a, qu'on a rencontré, c'est que le code legacy, euh, pour qu'il marche, parfois, euh, eh bien, euh, il, a, il faut vraiment des, des pirouettes. Euh, je prends le cas, euh, on a des règles métiers qui sont extrêmement riches. Je prends le cas des utilisateurs chez nous. Euh, on a une richesse fonctionnelle sur les inscriptions utilisateurs, parce que euh, nos utilisateurs ne sont pas que des utilisateurs ce sont des utilisateurs c'est-à-dire qu'ils euh, peuvent être inscrits chez des universités et que les universités utilisent euh, notre euh, SaaS. Et du coup, les workflows de validation, de validation des diplômes, etc. Euh, et, euh, est quelque chose de, de, de très riche. Du coup, parfois, réussir dans les tests automatisés à reproduire les conditions initiales qui permettent de valider une règle métier est extrêmement complexe. Donc, on a eu un énorme travail, euh, assez gigantesque, sur, euh, sur la partie fixture pour, pour créer les conditions du test. Alors, on pose la question sur euh, pourquoi on parle de framework maison. Alors, globalement, euh, je vais faire un petit aparté dessus, on utilise Symfony, mais on utilise Symfony Component et Symfony Framework, mais euh, uniquement dans les couches applicatives. On fait du, une architecture, euh, on fait du domaine travail de design et les couches applicatives utilisent les frameworks, mais les couches métiers utilisent aucun framework, parce qu'on souhaite être agnostique du, du, euh, du framework, on, on veut vraiment que les règles métiers soient, soient écrites en PHP, et euh, ça nous a imposé pas mal de contraintes, euh, on a petit à petit rajouté, euh, rajouté des briques. L'autre chose, c'est que on fait du CQRS, et que, euh, du coup, faire du CQRS, ça nécessite des choses, notamment sur la gestion de la synchrone, sur la gestion des API, euh, sur la gestion des événements, etc., et petit à petit, euh, on a construit un, un ensemble de composants, un ensemble de comportements euh, qu'on appelle presque un framework maison, euh, en tout cas qui introduit et qui enrichit pas mal Symphony. Symfony. Euh, C'est une sorte de surcouche à du Symfony et qui, qui nous permet d'aller quand même assez efficacement aujourd'hui. Euh, C'est d'ailleurs un, un des enjeux qu'on a, ça va être d'open source sourcer sous le parce qu'il y a assez peu sur le marché de framework vraiment orienté le métier. Et nous, on souhaite vraiment coder de manière métier. Euh, du coup, ça, c'est sur la partie test. On n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas vraiment le temps dans cette conférence, et puis c'est une conférence orientée PHP, mais il faut savoir qu'on a investi énormément euh, aussi d'énergie sur la partie legacy. Euh, alors, il y a des questions, j'essaie de rebondir dessus. Euh, alors, pourquoi ne pas faire écrire les tests par les devs qui travaillent sur les domaines métiers euh, et ben si c'est le cas, en fait, euh, ce sont les, les, les tests métiers sont écrits de deux manières, euh, soit par les développeurs, soit aujourd'hui, on tend à les faire écrire par les product owners, ou en tout cas, ce qu'ils soient validés par les product owners. Euh, et d'un point de vue de performance, avec toute cette archie, est-ce qu'il y a une amélioration par rapport à la collision symphonie dans Zend Ouais, clairement. Euh... Il y a quelque chose qui est quand même beaucoup plus pratique de partir sur des architectures orientées euh, event sourcing, c'est qu'on construit la donnée euh, de telle sorte qu'elle puisse être consommée directement. Donc en termes de, de lecture, on est quand même beaucoup plus performant. Et euh, on a, notre enjeu n'est pas que la performance, c'est beaucoup l'évolutivité et la maintenabilité. Et le code moderne, donc le code qu'on écrit dans la couche de et Design, est quand même largement plus évolutif aujourd'hui. Euh, du coup, euh, ça c'était le petit aparté. On n'en a pas parlé, mais ouais, euh, dans la partie legacy, on avait également tout un legacy euh, d'infrastructures. Alors l'infrastructure, chez nous, c'était euh, du, du Xen, du Proxmox. Donc si ça parle à certains, c'est des sortes d'hyperviseurs, on va dire. Euh, le tout non managé, installé à la main, sur des Ubuntu euh, 14 pour les plus récents, donc ça vous parle, ça déjà 10 ans. Euh, donc on a tout reconstruit, on est passé sur du cloud, on a mis en place des outils de provisioning, le type le le OpenStack, euh, on a refait toutes les sons, toute la monitoring, etc. Donc là, énorme travail. Pour ceux qui s'intéressent, parce que ça reste un mélange de techno-legacy, ou en tout cas euh, euh, une manière de quitter du legacy. Euh, bah pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas euh, à, à rester après la conférence ou peut-être sur euh, sur Work Adventure. Euh, mais c'était quand même quelque chose qui était euh, qui était extrêmement challengeant, euh, qu'on n'a pas fini. On est on a fait à peu près 85% euh, des refontes. Il nous reste 15%, donc par contre, euh, bah c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça avance très très vite. Euh, petite note également, ça nous a nécessité du coup de changer notre manière de fonctionner pour sortir du legacy, on a recruté également un admin 6 et on a fortement monté en compétence l'équipe sur le sujet. Alors, si on fait un petit peu le bilan euh, de tout ça, il y a des choses qui n'ont pas marché ou qui n'ont pas encore marché, et peut-être qu'elles ne marcheront jamais, je ne sais pas. Le preuve, la première chose qui n'a pas marché chez nous, euh, c'est la suppression du code JS Legacy. Notre code JS, c'est un agrégat de strates. On a euh, du jQuery, on a du Bootstrap euh, 3, du Bootstrap 4, on a du Yahoo 8, euh, si vous connaissez Yahoo, c'est un, un vieux framework euh, JS, on a du Backbone, on a du VJS et deux versions du de JS qui cohabitent en même temps. Alors en termes de, de code spaghetti, et ben, mine de rien on s'en sort assez bien. Et on arrive à faire des choses assez cool euh, dessus. On y arrive seulement aujourd'hui, euh, là, pendant les deux-trois dernières années, euh, pour être honnête, on n'a pas, pas vraiment réussi à améliorer la partie fronte. Euh, on a déplacé beaucoup de choses, on a pu introduire des gestionnaires de d'indépendance, etc. Mais euh, c'est quelque chose qui, était, euh, qui, était, euh, qui a été assez difficile. Euh, ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est d'utiliser un ORM. Alors, utiliser un ORM, c'est assez vendeur, euh, ça permet sur le papier d'aller plus vite. Chez nous, dans notre cas, c'était totalement impossible tout simplement parce qu'on avait des problématiques d'acidité de, euh, sur, sur nos données et les ORM euh, ont du mal à traiter les données non acides et, euh, et du coup nos, nos schémas de, de, de données étaient quand même aussi un petit peu trop complexes. On avait envisagé donc, une ORM bah, qui était incompatible. Euh, on envisageait également d'utiliser POM, euh, qui n'est pas forcément un ORM mais plus un gestionnaire de, de projection, on va dire. Avec le recul, c'est tant mieux. On est passé vraiment sur du bas niveau sur de doctrine des doctrines DBAL, donc on a écrit des, des requêtes euh, euh, SQL et, euh, et du coup, bah, on s'en sort bien. Ça a été assez douloureux, assez compliqué, parce que bah, il faut changer les habitudes de chacun. C'est un point de friction pour les nouveaux arrivants euh, qui comprennent pas pourquoi on n'utilise pas d'ORM Donc, qui mettent quelques temps à, à comprendre euh, pourquoi c'est pas le cas. Mais finalement, avec le recul, je pense que c'est tant mieux qu'on n'ait pas réussi. Autre chose qu'on n'a pas réussi à faire, c'est supprimer les vieilles tables legacy. On a des très grosses tables. Alors, euh, pour vous donner une idée un petit peu de la complexité en termes de SQL qu'on a, on a à peu près 90 000 tables euh, en production. Pourquoi Parce qu'on silote nos, nos bases de données pour tous nos clients, ce qui permet vraiment d'isoler et de cloisonner la, la donnée. Euh, et en gros, dans chaque base, on a 450 tables. Et on a certaines tables qui sont extrêmement legacy. Quand je dis legacy, c'est-à-dire qu'elles ne respectent pas, et on désactive les foreign key etc. Et elles nous prennent de la lourdeur en termes de, de, de, de, de CPU et de RAM, etc. sur les serveurs. Alors, on essaye de les bouger petit à petit, de les mettre dans des technos plus adaptés. On a essayé d'en de, de, de, déplacer sur des, sur, des, sur des bases de données orientées Event Store, par exemple, etc. On n'a pas encore réussi, c'est un chantier qu'il va falloir qu'on adresse, par contre, parce qu'on n'a plus le choix. Euh, mais mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Et supprimer Yahoo UI, j'en ai parlé, on n'a pas réussi. Et, euh, et finalement, c'est assez génial Yahoo UI, c'est un framework à 10 ans qui marche très bien dans les, dans les, dans les navigateurs modernes. Donc, pour l'instant, on vit avec. Ce qu'on aurait dû faire plus plutôt, euh, également avec le recul, c'est euh, de recenser les choses plus efficacement. On a découvert plein d'app, plein de données, etc. petit à petit. Pourquoi? Parce que bah, dans du code un petit peu spaghetti, on a du mal à, à s'y retrouver. Quand on a beaucoup de tables et, et qu'on a des colonnes legacy, on ne sait pas si elles sont utilisées ou pas utilisées, etc. Eh bien, on aurait dû peut-être faire un inventaire plus régulier des choses. On commence aujourd'hui à le faire, cet inventaire. Enfin, on a déjà bien commencé. Mais on n'a pas investi euh, sur les bons outils. On est parti sur des inventaires à la main, mettre dans des wikis, euh, dire cette colonne, elle sert à ça, cette colonne est dépréciée, on pourra la supprimer à telle date, etc. On aurait peut-être dû investir plutôt dans des outils comme DBT, euh, Database Build Tools, si je ne me trompe pas, et, euh, et de nous remonter les manches et vraiment d'attaquer de, de le travail euh, à bras le corps. Euh, autre chose qu'on aurait dû faire plutôt, c'est vraiment de repérer les lenteurs. On a des pages qui sont euh, lentes, euh, pour plein de raisons, euh, parfois de, des raisons plus ou moins légitimes, parfois des problèmes de, de conception technique. Et finalement, on les a subis, on râlait chacun dans notre coin en disant cette page, elle est lente, cette page, elle est lente. Et on n'a jamais dressé un inventaire des pages qu'on devait optimiser. Euh, et finalement, quand on bat sur du legacy, le legacy, ce n'est pas que la dette technique, c'est aussi les lenteurs et l'inconfort pour l'utilisateur. Donc, côté produit, euh, il y a un certain nombre de refondes qui sont faites. On n'a pas pris le parti, euh, pas assez vite en tout cas, de considérer ça comme une anomalie produit, une lenteur, et d'essayer de l'optimiser. Pareil, quelque chose qu'on aurait vraiment dû faire, c'est d'améliorer la structure des données. Euh, on n'a pas osé casser, dans, casser, le, casser le code, on n'a pas osé se dire, bah, cette colonne-là, elle ne sert plus, ou cette colonne-là, on devrait la dédoublonner pour que ce soit plus performant, etc. Euh, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de pincettes, et c'est quelque chose que je conseille avec le recul, si vous, avez, si vous essayez de mélanger du moderne, du legacy, ou si vous essayez de sortir de votre legacy, ça va être euh, d'oser euh, brûler l'ancien code source euh, une fois que vous aurez les tests. Euh, là, aujourd'hui, nous, on peut le faire parce qu'on a les tests automatisés qui nous permettent d'avoir confiance dans le sujet. Et on essaye de le brûler, mais on aurait peut-être dû commencer un petit peu plus tôt. Ce qu'on essaye... Aujourd'hui, du coup, euh, ça va être un petit peu le, la suite et ce vers quoi on tend, ça va être euh, de trouver une, une manière de faire des refactoring beaucoup plus rapidement qu'on le fait aujourd'hui. Donc il euh, y a un outil qui s'appelle Rector, que je vous invite à découvrir, qui malheureusement euh, ne passe pas sur notre code source parce qu'il est trop gros. C'est le, le problème qu'on a sur tous les, les, les outils d'analyse statique. Mais on fait par petits bouts et euh, on va essayer de faire ça. Euh, on a un énorme dilemme, c'est qu'on sait jamais quand est-ce qu'on doit écrire du code legacy ou quand est-ce qu'on doit écrire du code moderne. Parfois, on fait des chiffrages, on se dit on va le faire en code moderne parce que ça va être plus rapide et on s'aperçoit qu'on a multiplié les temps par 4, 5, 6, euh, ce qui nous pose des problèmes. Ou parfois, on se dit, on part dans le legacy, alors finalement, on avait tout ce qu'il fallait dans le code moderne et ça aurait été beaucoup plus périn. Aujourd'hui, on a également mis en place un changement en termes d'organisation, c'est que euh, par rapport à cette sortie de dette, on ne la traite plus individuellement, on la traite vraiment sur des squads. Donc on part sur un modèle à la Spotify, pour ceux qui connaissent, avec des squads, euh, et on a plusieurs squads tech, on a des squads spécialisés dans la partie outillage, des squads spécialisés dans le confort du quotidien pour le développeur, et ainsi de suite. Et du coup, euh, ces squads ont leurs propres OKR, leurs objectifs trimestriels et euh, travaillent pour améliorer les choses. Et c'est vrai que ça permet d'horizontaliser un petit peu les prises de décision et de se dire, bah, ce point-là, cette planteur, par exemple, plutôt qu'elle soit prise par une personne ou par toute l'équipe, c'est juste la squad qui va la, la traiter, la prioriser. Enfin, dernière chose qu'on essaye de faire aujourd'hui, depuis quelques temps, c'est qu'on essaye d'avoir une stratégie open source. Tout ce dont on parle sur la partie framework métier, sur les composants que l'on a construits, est construit dans une démarche open sourceable. Donc on a le même niveau de rigueur qu'en termes de documentation, en termes de tests, sur tous les composants transverses. Et petit à petit, on espère vraiment réussir à open sourcer des choses, à faire un vrai framework orienté DDD. Alors vous lirez parfois que le DDD, il n'y a pas de framework. Il n'y a pas besoin de framework. En vrai, il y a quand même besoin d'outils. Donc c'est pour ça qu'on souhaite le, le faire. Et, euh, et du coup, on se dit, avec ce, le, la rigueur que l'on va introduire sur la partie open source, devrait nous permettre de faciliter les évolutions et la sortie du, du legacy, euh, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire un entre-deux quand on fait de l'open source, on est obligé de faire les choses bien, euh, du coup on est obligé de sortir totalement de la partie legacy. Alors, hop, la commande ne fonctionne plus, c'est pas grave, voilà. Je vous ai mis euh, quelques screenshots de, de ce qu'on mesure aujourd'hui. Donc, c'est des screenshots que j'ai été chercher dans notre back-office et dans nos, dans nos reporting. Ce qui est intéressant, et c'est ce que j'invite à faire tous les gens qui souhaitent sortir un petit peu d'un de, de, vieux code, ça va être par exemple, on mesure le, le taux de code produit dans la couche moderne par rapport à la couche euh, ancienne. C'est 75%. Aujourd'hui, on a 75% de notre activité qui est produite sur du code moderne. Euh, on mesure également nos bus facteurs. Vous voyez que là, on a un bus facteur qui est assez élevé. On a 80%, 83% des tests qui sont écrits que par trois personnes. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore réussi à sortir de ce, de ce bus facteur et qu'il va falloir qu'on l'améliore. On aura vraiment plongé dans un stack moderne quand, quand, le, quand tout le monde aura le même niveau d'écriture de, de tests. Donc ça, c'est des choses que je vous invite à, à faire, à mesurer. Il faut parfois un petit peu de temps pour, pour trouver les outils, pour les construire, etc. Mais euh, elles apportent quand même de l'objectivité euh, par rapport au legacy. Alors, pour finir, parce qu'on arrive à, à la fin, euh, je pense que sortir du legacy, la première chose à bien comprendre, c'est que ce n'est pas obligatoire. Il ne faut pas chercher à sortir du legacy à tout prix. Le, le legacy, parfois, c'est une bonne chose ou parfois, on s'en moque. Prenons un exemple. On peut avoir produit des modules il y a 6, 7 ans qui ne sont utilisés que par une ou deux, deux personnes par an. Eh bien, moi, je ne tiens pas à ce qu'on sorte du legacy sur ces modules-là. Elles ont assez peu de plus-value à en sortir. Si ces modules commençaient à marcher, si ces modules commençaient à être très utilisés, et bien là, oui, il faudrait en sortir. Mais sortir du legacy à tout prix, ça n'a pas de sens. Il y a certaines dettes aussi qui sont, qui sont légitimes. Autre chose, c'est que vous ne pourrez pas, côté technique, sortir du legacy si vous n'impliquez pas le produit. Euh, sinon, vous faites de la technique pour de la technique. Et du coup, il faut essayer de dire, euh, OK, c'est quoi l'impact produit si je sors du legacy Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour simplifier une règle métier et qu'on n'en profiterait pas pour euh, clarifier une règle métier Parfois, le legacy, ben, c'est un, un peu du spaghetti, et du coup, le métier également est du legacy. Donc, il faut vraiment travailler avec les gens du produit euh, avec la partie business pour se dire « Ok, là, il y a une friction. Euh, il y a du code legacy qui nous pose problème au quotidien. Je vois en plus que d'un point de vue métier, c'est très utilisé. Mais je suis pas sûr que les règles métiers soient parfaitement claires. J'ai l'impression qu'il y a des cas limites. Est-ce qu'on se poserait pas autour d'une table ou autour d'un visio euh, et de se dire « Ok, quelles sont les règles métiers qu'on veut ?» On veut ça, vérifions et retravaillons pour du coup aller dans la bonne direction. Et le dernier conseil euh, que je vais avoir, c'est d'avancer itérativement euh, il y a c'est extrêmement décourageant de travailler dans le legacy et en fait nous notre démarche c'est d'avoir plein de petites victoires on avance on avance petit pas par petit pas par petit pas et quand on regarde le chemin parcouru en fait on a vraiment accompli un, un très gros chemin parce qu'on s'est pas laissé décourager on a, on a su surmonter les étapes et, euh, et pas être noyé dans la masse dire ça euh, on va y arriver donc si vous voulez sortir du legacy il faut vraiment avoir une vision long terme. Euh, il faut se dire dans quatre ans, dans cinq ans, je souhaite que ce soit comme ça. Sinon, vous vous y arriverez pas. En fait, il faut sortir du legacy. Ça se fait pas en cinq mois, ça se fait pas en six mois. Après, enfin, ça dépend de la taille de votre projet, bien sûr. Mais pour moi, c'est vraiment une démarche de très long terme. Et il faut essayer de trouver des entre deux. Donc, quand on fait des architectures, donc on en fait, on fait euh, bah, tout le temps. À chaque fois, on essaye d'avoir la vision court terme, la vision moyen terme, la vision long terme. On l'écrit plusieurs fois. On, voilà, on, on la remanie. Et comme ça, ça nous permet de garder en tête un objectif long terme mais d'avoir quand même certaines petites victoires euh, court-termistes. Donc, euh, bah c'est l'heure des questions. Je, je vu qu'il y, y avait pas mal de questions qui ont popé sur le chat. Euh, un petit résumé un petit peu de, de notre parcours, euh, du coup, sur ce slide-là. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les écrire. Alors, je vois qu'il y a, première question, comment mesurer le bus factor Alors, il y a des outils qui permettent de l'analyser. Personnellement, ces outils ils sont souvent très très complexes, je les trouve un petit peu lourds. Nous, tout simplement, on mesure les contributeurs par rapport à, au ratio, euh, par rapport au, à leur ratio. Donc euh, je m'explique, par exemple sur les bus facteurs sur les tests, eh bien, on prend tous les commits qui ont touché des tests unitaires et euh, on mesure euh, pour chacun de ces commits bah, quels sont les contributeurs, combien de tests ont été impactés, et on fait le ratio par rapport au nombre de développeurs et on fait ça euh, du coup sur la période donnée. Donc ce n'est pas des métriques euh, transcendantes, mais, euh, mais elles ont le mérite d'être là et qu'on les affine petit à petit. Concernant, il y a une question également sur les événements asynchrones passant par Rabbit. Alors ouais, nos consumers sont des consumers PHP, euh, c'est vraiment du PHP, euh, voilà. Sans, sans surcouche, euh, comment on fait pour s'assurer qu'ils sont toujours up Eh bien, on utilise Prometheus. On a, investi, on a énormément de sons de Prometheus, on a plein, plein, plein, plein, plein, plein et on fait en sorte que ce soit toujours up. On vérifie également les courbes de décroissance des rapides. Il ne faut pas qu'on ait un empilement vers le haut. Donc on, on arrive à savoir comme ça que tout va bien. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin de la conférence.